Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à la notion de besoin en fonds de roulement. Pour illustrer le BFR, nous allons prendre un exemple simplifié d'une entreprise qui a les conditions d'exploitation suivantes. Elle achète chaque mois 80 kg de marchandises qu'elle revend instantanément 100 000 euros. Pour parlier les augmentations éventuelles de consommation des clients ou bien des retards de livraison des fournisseurs, elle souhaite constituer un stock de sécurité permanent d'un mois de consommation, soit 80 kg. euros. En conséquence, le premier mois, elle achètera 160 000 euros de marchandises et en conservera 80 000 euros en stock. Les modalités de règlement sont les suivantes. L'entreprise règle ses fournisseurs à 30 jours fin de mois et elle est réglée par ses clients à 60 jours fin de mois. Cette entreprise ne dispose par ailleurs d'aucune trésorerie d'avance. Visualisons maintenant comment va évoluer dans ces conditions la trésorerie pour les mois à venir. En janvier, l'entreprise achète 160 000 euros de marchandises. Ces 160 000 euros de marchandises achetées et facturées par le fournisseur en janvier sont réglés par l'entreprise au fournisseur au mois de février, soit 30 jours plus tard. À partir du mois de février, l'entreprise achète 80 000 euros de marchandises qui sont payées le mois suivant, soit au mois de mars. Et ainsi de suite pour tous les mois suivants. S'agissant des ventes, l'entreprise facture 100 000 euros chaque mois, mais n'est payée qu'à 60 jours fin de mois. Ainsi, le paiement par les clients des factures de janvier n'interviendra qu'au mois de mars. Et ainsi de suite pour chacun des mois suivants. On voit que l'entreprise accorde un crédit de 2 mois de facturation à ses clients. Intéressons-nous maintenant à la position de trésorerie chaque fin de mois. Sachant que l'entreprise n'a pas de trésorerie d'avance en début de période. Au mois de janvier, il y a 160 000 euros d'achat et 100 000 euros de vente, mais il n'y a aucune entrée ni sortie de trésorerie. La trésorerie est donc égale à 0 fin janvier. En février, aucune somme n'a encore été reçue des clients, mais 160 000 euros ont été réglés aux fournisseurs. En conséquence, la trésorerie fin de période sera négative de 160 000 euros. Au mois de mars, l'entreprise reçoit les premiers règlements des clients concernant les factures de janvier pour 100 000 euros et paie les fournisseurs du mois précédent pour 80 000 euros. Elle améliore la trésorerie de 20 000 euros, soit un découvert de 140 000 euros fin mars. Ensuite, l'entreprise va réduire son déficit de 20 000 euros chaque mois, puisqu'elle encaisse 100 000 et elle décaisse 80 000. Sur cet exemple simplifié, on voit que le fait de maintenir un stock de 80 000 euros, d'accorder deux mois de crédit aux clients alors que nous n'avons qu'un mois de crédit fournisseur, engendre plusieurs mois de découvert. De plus, ce découvert ne se réduit que parce que nous avons considéré ici que la totalité de la capacité d'autofinancement, ici, 100 000 moins 80 000 par mois, soit 20 000 de bénéfices, serait dédié à la taux en intégralité au financement de ce besoin, ce qui est rarement le cas. Nous allons voir maintenant comment peut être schématisé ce besoin de fonds qui induit une trésorerie négative en termes d'emploi-ressources. Le stock permanent de 80 000 euros constitue bien un emploi de fonds, car dès fin M 1, ce stock a été payé aux fournisseurs. Il y a donc eu une sortie d'argent de 80 000 euros. De même, les deux mois de crédit accordés aux clients contribuent à immobiliser des fonds en attendant de recevoir le règlement. Ces besoins bruts de fonds demandés par le fonctionnement de notre activité sont toutefois minorés par le crédit qui nous est accordé par les fournisseurs. Dans la plupart des entreprises, il subsiste toutefois un besoin net de fonds appelé le besoin en fonds de roulement. Dans notre illustration, nous avons ici des besoins bruts de fonds nécessités par l'activité qui s'élèvent à 80 000 euros de stock et 200 000 euros de créances clients, soit 280 000 euros de besoins bruts, minorés par le crédit fournisseur de 80 000 euros. Il subsiste toutefois un besoin net de fonds représentant en quelque sorte le montant de l'argent qui n'est pas encore rentré pour 200 000 euros. La plupart des composantes du BFR est proportionnelle à l'activité. On voit ici que si le chiffre d'affaires doublait, le BFR doublerait également. D'autre part, plus une entreprise aura un cycle de production long, plus le BFR sera élevé. En effet, avant d'être réglée par les clients, elle peut être amenée à payer du stock, des salaires, des charges sociales, des frais généraux, etc. Enfin, si les conditions d'exploitation ne changent pas, ce besoin est quasi permanent. C'est pourquoi ce besoin de fonds nécessité par le fonctionnement de l'activité ne doit pas être financé par du court terme, mais par l'excédent de ressources stables appelé fonds de roulement. C'est donc le fonds de roulement qui a vocation à financer ce besoin de fonds nécessité par l'exploitation, c'est pour cela qu'il est dénommé « besoin en fonds de roulement ». Nous avons vu au début de cette vidéo l'impact des conditions d'exploitation sur la trésorerie dans l'entreprise. Nous venons de voir le contenu des principaux postes du BFR qui consomment de la trésorerie. Nous allons voir maintenant à travers les états de synthèse le lien entre bénéfices, BFR et trésorerie. Reprenons notre exemple et traduisons l'activité à travers le compte de résultat. Et le BFR à partir du bilan. Au mois de janvier, les ventes sont de 100 000 euros et les achats de 160 000 euros. Comme nous avons mis 80 000 euros en stock, la variation de stock est négative de 80 000 euros puisque nous ne revendons que 80 000 euros d'achat par mois. Le bénéfice ressort fort logiquement à 20 000 euros 100 000 euros de vente moins 80 000 euros d'achat revendu. Que nous indique le bilan fin janvier que nous avons un stock de 80 000 euros de marchandises fin janvier, que les clients restent nous devoir 100 000 euros fin janvier, qu'il n'y a pas d'argent en banque comme nous l'avons vu dans la première partie de cette vidéo, que le bénéfice est de 20 000 euros et que nous restons devoir aux fournisseurs 160 000 euros. Nous allons reprendre les notions que nous avons eu l'occasion de présenter dans de précédentes vidéos. Et calculer le BFR au niveau du bilan. Le BFR est égal à la différence entre les postes d'actifs circulants hors trésorerie et les postes de passifs circulants hors trésorerie. Fin janvier, le BFR sera donc de 180 000 euros moins 160 000 €, soit 20 000 euros. Dans notre exemple, seul le bénéfice, en admettant qu'il n'est pas distribué, finance notre BFR. Dans notre exemple simplifié, il constitue donc à la fois le fonds de roulement et la capacité d'autofinancement de l'entreprise. On va ainsi retrouver les relations que nous avons déjà eu l'occasion de voir, c'est-à-dire fonds de roulement moins besoin de fonds de roulement égale trésorerie nette. Ainsi, fin janvier, la trésorerie est nulle puisque le fonds de roulement est de 20 000 euros et le besoin de fonds de roulement est de 20 000 euros. D'autre part, la trésorerie de l'activité est égale à la capacité d'autofinancement moins la variation du BFR. Ici, la capacité d'autofinancement est de 20 000. La variation du BFR est de 20 000 moins 0, puisqu'on est parti d'une situation initiale qui était à 0. Ça donne bien une trésorerie nulle à la fin janvier. Si on prend maintenant en compte les deux premiers mois d'exploitation, on va arriver au résultat suivant. Des ventes de 200 000 euros, des achats de 160 plus 80 000 240 000 euros, une variation de stock toujours de moins 80, un total des charges de 160 000 euros et un bénéfice fort logique de 40 000 euros, c'est-à-dire deux fois 20 000 euros, puisque le bénéfice est de 20 000 euros chaque mois. Le bilan nous indique maintenant que le stock n'a pas varié, mais que les clients nous doivent désormais 200 000 euros, que le bénéfice est de 40 000 euros et que l'on nous reste devoir 80 000 euros au fournisseur correspondant aux achats du mois dernier on voit qu'à la fin de ce deuxième mois le découvert est passé à 160 000 euros en effet le bfr qui était de 20 000 euros à la fin du mois dernier est passé désormais à 200 000 euros 280 moins 80 la trésorerie est donc égale à 40 000 euros de fonds de roulement moins 200 000 euros de besoin en fonds de roulement, soit un découvert de 160 000 euros. D'autre part, la trésorerie de l'activité du mois de février a généré un découvert de 160 000 euros. On a généré 20 000 euros de capacité d'autofinancement au titre du mois de février, mais le besoin en fonds de roulement a augmenté de 180 000 euros. Il y a donc un découvert de 160 000 euros fin février. Tant que les conditions d'exploitation de cette entreprise ne varieront pas, le besoin fonds de roulement de 200 000 euros va être présent tous les mois. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire le compte de résultat du premier trimestre et le bilan à la fin du trimestre. On voit que le bénéfice du trimestre est de 60 000 euros, là aussi fort logiquement, puisqu'on a 20 000 euros par mois multiplié par 3 mois. Le bilan nous montre un BFR inchangé à la fin du mois de mars. Le découvert se réduit de 20 000 euros correspondant à la trésorerie générée au mois de mars. Nous retrouvons bien entendu nos relations fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement égale trésorerie nette, 60 000 euros de fonds de roulement fin mars, moins 200 000 euros de besoin en fonds de roulement, soit un découvert de 140 000 euros. Enfin, la trésorerie de l'activité générée au titre du mois de mars est de 20 000 euros moins la variation du besoin en fonds de roulement qui est nulle puisque le besoin en fonds de roulement reste à 200 000 euros. On a bien généré une trésorerie de l'activité de 20 000 euros qui vient par ailleurs réduire le découvert. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.